Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques dans une cabane, assez dangereux, il est apparemment mal placé, il aurait pu avoir des piqûres, franchement. Allez, je vais vous montrer ça, après j'irai m'habiller. Vous allez voir, on est dans une petite euh, villa, tranquille, dans le village de Escalquins. Un petit village, enfin un village quand même, il y a du monde qui habite. Allez, je vous montre ça. Voilà, ici, il y a la cabane. Vous voyez, classique avec cabane en fer. Je pose de tout et je vous montre. Voilà. Et Donc vous voyez, ici, je peux pas trop bouger les choses. Mais le nid de frelon, il est caché derrière ici. Vous voyez les petits tubes bleus là, les petits pots bleus. Derrière, apparemment, il y a le nid. Donc je vais pas les toucher parce que j'ai pas encore la combinaison. Là on met les lunettes. Hop j'ai failli tomber voilà donc je vais m'habiller je vais commencer à bouger les choses essayer de repérer où est le nid je pense pas qu'il est très gros parce que je vois pas beaucoup d'activité c'est bizarre cette année parce qu'on est bientôt août et on a encore des petits nids on a des gros on a des moyens mais on a aussi des petits nids ça veut dire que les frelons sortent plus tard c'est bizarre c'est peut-être la chaleur qui fait ça c'est qu'on qu ait des, des chaleurs à 40 degrés je ne comprends pas trop on verra en fin de saison on fera un petit bilan on verra tout ça allez je m'habille. On va rentrer dans la cabane. On va essayer de faire un peu de place parce que c'est un peu le boxon. Alors le nid. Alors ça va être sombre, hein. j'espère que vous allez voir. Il serait derrière cette planche. Ah, si on le voit. ah direct où vous l'avez vu. Il n'a pas l'air gros, hein. Il n'a pas l'air gros. Alors, où est-ce que je vais mettre tout ça hein J'ai pas l'air gros. Ça, c est, c est... ça commence à faire de la vibration. Ah, ça s'énerve, j'entends, ça s'énerve. Vous le voyez là, Il y a pas mal de noms. Je sais pas sur quoi il est. On voit l'entrée principale, j'ai l'impression qu'elle est là. Ça manque peut-être un peu de lumière. Voilà. Yeah. un petit pouce bleu pour la vidéo alors je vais essayer de voir si je peux traiter le nid on va quand même mettre un petit peu de poudre allez on allume la sécurité c'est pas facile à filmer allez pousse toi toi Mmh. Devant la caméra, regardez, j'ai un levé ce qu'il y avait autour du nid. Alors, plutôt pas mal alors qu'est ce qu'il faut faire quand on a un nid comme ça si je le pravais moi bah les frelons ils vont essayer de se remettre là bas regardez Attendez, je vais poser le nid regardez qu'est ce qu'ils font les frelons ils cherchent le nid et s'ils trouvent pas le nid bah, ils vont se réinstaller et beaucoup de ces frelons ne sont pas traités par le produit donc très très important de reposer le nid en place donc le nid de frelon que j'ai là voilà qui est accroché sur un papier où j'entends du de dedans et je vais aller le reposer à sa place pour que les frelons puissent revenir ah ben regardez il y a la reine là, juste là ah il est parti donc on replace le nid à sa place et les frelons venir de la nuit. Allez de suite. Bon, vous avez vu le dédés, le nid était petit, on arrive bientôt, on est fin juillet, il y a encore des petits nids, c'est pas trop normal, c'est pas comme ça d'habitude, d'habitude ils ont au moins la taille d'un ballon de foot et voire plus gros, là il y en a hein, des, nids, des gros nids dans la saison, mais là il y en a aussi des petits, donc c'est bizarre. Vous avez vu il était transportable cela était plutôt rigolo donc vous avez vu je vous ai bien montré qu'on laisse le nid en place c'est très important je vous ferai une vidéo pour ça euh, parce qu'il y a dans la vidéo de Thibault chef on m'a posé des questions sur ça et euh, voilà donc j'espère que ça vous a plu le petit pouce comme d'habitude le petit commentaire qui fait plaisir et moi je vous dis à très bientôt les bébés. quoi t'es pas abonné à des livres alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve